est-ce que vous pensez que aujourd'hui au Mali, la France est un obstacle pour la paix Lorsque nous suivons des télévisions françaises, ils nous disent qu'après la visite de Jean-Yves Le Drian, de Madame le ministre de la Défense, que les autorités maliennes n'ont pas cédé à leur demande de refuser le dialogue avec les terroristes comme ils les appellent